Bon, bonjour, merci euh, à vous, monsieur le directeur, de vous être rendu disponible ce matin pour euh, une audition dans le cadre de la mission d'information parlementaire que euh, mon collègue euh, Hugo Bernaysis et moi-même euh, rapportons pour la commission des lois. Euh, comme vous le savez, euh, il s'agit euh, d'une mission euh, qui porte sur euh, l'impact que pourrait avoir la réorganisation de la police nationale euh, sur euh, la police judiciaire et en particulier son point de départementalisation. Mais, en réalité, dans le cadre d'audition, on dépasse euh, ce, ce, ce point-là euh, dans, les, dans les questions qu'on qu on vous posera mais sur lesquelles on, et qu'on vous a déjà enfin, qu'on a déjà fait passer en amont. Euh, ce qu'on vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est d'avoir un propos liminaire de réaction à la réorganisation et puis euh, et puis ensuite de vous poser des, des questions. Voilà. Merci beaucoup. Eh oui, bonjour Madame, Monsieur le rapporteur. Et ce que je vous propose en effet dans le propos liminaire, c'est peut-être de vous euh, faire un point sur le, le pourquoi la réforme, tellement nous on, on y est associé pour le ministère de la Justice, et quelle est euh, l'approche que l'on a aujourd'hui, et les perspectives, le bilan qu'on peut faire d'expérimentations de, de qui ont été faites, et puis euh, le, les, les perspectives que l'on peut avoir, et les points d'attention euh, particuliers. Je crois que le premier point, c'est le constat général sur la, la filière judiciaire, et ce qui a porter à ce qui a été l'objet de, de la réflexion de la police nationale, qu'ils ont partagé avec nous sur les objectifs de la réforme. Et euh, c'est parti du constat d'une crise profonde de, des missions de, de police judiciaire de, de la police nationale. Alors peut-être juste un point sémantique qui est euh, similaire sans doute à celui des autres personnes que vous avez, euh, vous avez entendu ou que vous allez entendre. Euh, quand je parlerai de police judiciaire, je parlerai des missions de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, indépendamment des, des services organiques auxquels ils sont rattachés. Et euh, si ça vous convient, je parlerai plutôt de la PJ ou de la DCPJ quand je parlerai de façon organique de, de cette partie-là de, de la police judiciaire. Donc, crise profonde de la, la filière judiciaire de la police nationale qui euh, se constate par un. dont les effets sont un manque d'attractivité un manque d'efficacité euh, de la police judiciaire en, en France aujourd'hui, qui se manifeste par euh, un certain nombre de, de, de points qui ont déjà été abordés, je pense, par le, le DGPN, euh, dont euh, le premier, sans doute, le, le, la baisse du taux d'élucidation euh, des procédures qui sont. Euh, conduite par la, la police nationale, et euh, c'est un point qui avait été relevé en effet devant, par le DGPN lors de, de, du courrier qu'il avait adressé aux agents euh, de la des CPJ, cette fois-ci le 30 août 2022, et que je crois qu'il a réitéré devant vous lorsque vous l'avez entendu, et notamment pour tout ce qui a trait aux violences et aux atteintes aux biens. Et puis sur le plan plus judiciaire, qu'est-ce qui est le, le constat qui est opéré également C'est la baisse de la qualité des procédures, avec un fort impact évidemment sur les suites judiciaires. Si la procédure est de mauvaise qualité, euh, l'appréciation euh, que peuvent en faire les magistrats, que ce soit du parquet ou les juges par la suite devant, devant les audiences, euh, n'est pas la même. Faible qualité des, des comptes rendus, méconnaissance de certaines règles procédurales par les, euh, les fonctionnaires qui, euh, qui conduisent les procédures, euh, difficultés lors de l'établissement des, des convocations euh, en justice... Et puis euh, sur certains points euh, plus spécifiques, dont un sur lequel, monsieur le rapporteur, vous avez beaucoup travaillé, qui est une forme de quasi-déshérence euh, pour euh, le traitement de la, la délinquance économique et financière euh, sur, euh, sur un sujet donc, plus, plus particulier. Et puis une des conséquences que l'on voit euh, euh, partout, c'est l'augmentation des stocks euh, dans les euh, commissariats de police, euh, des, des stocks des procédures à, à traiter. Donc un constat de, de, crise, de crise profonde qui est, euh, donc a été à l'origine des réflexions de la, de la DGPN sur le besoin de la réforme, euh, qui a été largement débattu dans le cadre du, du Beauvau de la sécurité, et euh, qui est partagé euh, à la fois donc, sur euh, l'approche plus policière du taux de délicitation que j'indiquais, et puis donc, sur les conséquences pour l'autorité judiciaire. Le, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir de pourquoi est-ce qu'il y a cette crise, d'où elle vient et je crois qu'il y a un sujet qui, que l'on doit écarter par rapport à ça, c'est que ce n'est pas lié à l'accroissement de, de, de l'activité, puisqu'en fait, ce qu'on constate, c'est une stabilité des faits révélés ou constatés et une stabilité des faits qui sont soumis à l'autorité judiciaire en matière pénale. Le, vous l'avez demandé dans les, les questions qu ont été, qui nous ont été adressées, on vous donnera les statistiques de façon précise sur euh, du, euh, du long terme dans les, les, les documents que nous vous remettrons. Mais euh, ce, qui est, ce que l'on observe, c'est que la statistique du nombre de procédures qui sont enregistrées par les services d'enquête est stable depuis 2012, euh, avec un chiffre qui est légèrement inférieur à 2,5 millions par an. Il y a évidemment eu une décrue en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, euh, une remontée en, en 2021, mais qui est toujours un peu inférieure à ce qu'était en 2019, mais on est toujours sous de cet ordre-là. Euh, C'est d'ailleurs un constat qui est le même pour la zone de gendarmerie, puisque eux, ils, sont, ils enregistrent à peu près 3,5 millions de procédures par an, euh, chiffre qui là aussi est, euh, est stable. Euh, juste à noter pour ce qui concerne les services de la police nationale, que euh, 98% des procédures, euh, donc des 2,5 millions que je viens d'indiquer, 98% de ces procédures sont traitées par la Direction Centrale de la Sécurité Publique, euh, et donc la, les autres services, mais notamment la DCPJ, traitent à peu près 2% des, des, des procédures euh, de la, la police nationale. Au niveau des, des parquets, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une, une décrue régulière depuis, depuis 2001 des affaires qui sont enregistrées par l'ensemble des parquets de France, puisque c'était autour de, de 5 millions d'affaires en 2001 et on est autour de 4,5 millions d'affaires enregistrées par les parquets, euh, par an, euh, depuis 2012, sans évolution majeure de, depuis, donc c'est à peu près ce, ce chiffre-là qui est enregistré, avec un delta qui euh, correspond à euh, une façon de comptabiliser les, les procédures. Euh, les services de, de police gendarmerie euh, comptent en général une, pro, euh, une procédure par fait, alors que les, les, les enquêtes, par exemple, il y a plusieurs vols dans une même procédure, ça fait une seule enquête contre euh, euh, un vol que fait chaque fait pour les, les services de, de police. Donc il y a une part de Delta qui est, qui est là, puis une autre partie du de Delta, qui est le stock des procédures que j'évoquais il y a un instant, qui est pour la police nationale d'à peu près 1,5 million de procédures qui sont euh, en stock dans les, dans les commissariats. Donc l'origine de, de cette crise qui est euh, constatée aujourd'hui n'est pas liée d'un seul coup à un accroissement d'affaires qui aurait pu y avoir, mais davantage structurel et euh, avec euh, trois, trois points qu'on peut souligner pour l'expliquer assez rapidement. D'une part, euh, tout ce qui a trait à la complexité des missions euh, des, de la police judiciaire, et euh, liée à cette complexité, la complexité de la, la procédure pénale, euh, qui est un constat là aussi euh, unanime, euh, qui, une procédure qui s'est beaucoup alourdie euh, sur, euh, sur les 10 dernières années, 15 dernières années, euh, ce qui est à la fois un constat qui est fait par les, les services d'investigation et également par les, les magistrats. Euh, et de façon plus directement liée à le, la police nationale, il y a eu un effet croisé qui est à la fois le déficit d'encadrement intermédiaire qui est euh, constaté, euh, et notamment à la DCSP. Vous avez, je crois que le GPN, vous l'avez euh, souligné, euh, 5% d'encadrement supérieur au niveau de la, de la DCSP, contre 30% pour la DCPJ, ce qui est un sujet à avoir en, à l'esprit, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir par rapport à son nombre d'objectifs de cette, euh, cette réforme. Et euh, donc un effet croisé, qui est d'un côté le déficit d'encadrement, euh, qui a été lié à, lié à la réforme du, du fonction, de l'organisation de la police nationale, il y a une, une, une quinzaine d'années, euh, avec de l'autre côté, euh, côté, de l'autorité judiciaire, une sophistication de plus en plus grande du traitement en temps réel, euh, qui a conduit euh, à pallier en fait le déficit d'encadrement de la, la, la police nationale et en faisant du parquet, euh, pour reciter ce que disait le rapport Bohm, euh, qui a été établi en, en 2014 sur ce sujet-là déjà, euh, rapport du procureur général Bohm, donc qui disait que le, le, le, le, la sophistication du TTR est venue pallier le, le, ce déficit d'encadrement de la police nationale en faisant du, euh, du parquet le premier et des fois unique euh, directeur euh, directeur d'enquête euh, sur les, les procédures. Euh, et puis ce constat qui est donc de déficit d'attravité de, de la police nationale lié à, ces, euh, donc à, à un ensemble d'éléments que, que, que j'indiquais là, et en fait un constat qui est objectivé depuis un certain temps euh, dans différents rapports. Vous avez eu le rapport de la, la Cour des comptes qui avait été établi sur le sujet en 2014, j'avais un rapport du Sénat en 2018 et puis de votre Parlement en 2019 qui constate en général tout ce point. Et euh, c'est euh, le, le DGPN qui le régime en général, en soulignant donc le, le déficit d'efficacité et d'animation de la filière euh, investigation. Donc à partir de là, l'approche de la chancellerie sur le besoin d'une réforme, euh, il est euh, dual, à la fois sur un, quelque chose qui est directement lié à ce qui est notre action. Il va y avoir le travail qui est engagé par le ministère de la Justice sur la réforme de la procédure pénale. Euh, c'est un point qui est qui reviendra devant notre Parlement, je pense, prochainement, mais qui est un travail de fond qui est essentiel, de simplification de la procédure pénale, qui est un sujet complexe en tant que tel, mais qui est appelé de ses voeux par l'ensemble des acteurs. Et puis, donc par ailleurs, une approche partagée d'un besoin de profonde réforme de la police nationale pour ce que nous nous observons euh, sur les missions de police judiciaire. Vous savez que cette réforme de la police nationale euh, concerne l'ensemble de la police nationale. Tout n'est pas en lien avec l'autorité judiciaire. Mais évidemment, une attention particulière pour ce qui euh, relève de la, la filière investigation, avec euh, deux points essentiels. La préservation des prérogatives de l'autorité judi judiciaire. Et euh, sur point sur lequel j'aurai l'occasion de, de revenir dans le cadre de ce, ce propos, et puis une réforme qui doit évidemment assurer la préservation, euh, même dans le cadre d'une réorganisation de fonds, de ce qui fonctionne bien et des capacités euh, d'investigation. Alors... À partir de, du moment où le constat est fait et que euh, l'on partage de ce besoin de, de, de, de profondément réformer la police nationale, euh, le, comment est-ce que s'élabore la réforme et comment est associée euh, l'autorité judiciaire aux réflexions qui sont, euh, qui sont conduites Vous connaissez le fondement de la réforme, c'est euh, ce qu'ils appellent la départementalisation de, de la police nationale. Euh, avec, euh, donc le, le, parce que le département est l'échelon euh, administratif euh, structurant en général des services du, du, qui relèvent du ministère de l'Intérieur, pas uniquement. Et euh, si euh, le, le, le sujet qui est l'objet aujourd'hui de votre mission fait suite donc à la, la volonté euh, de euh, reproduire sur le territoire national métropolitain, euh, ce qui a été développé d'abord en Outre-mer, en deux phases, hein, mais qui est la départementalisation de la, des services de la police nationale sur les territoires ultramarins mm. Donc la preuve de la chancellerie, pas d'observation sur le principe même de, de cette réforme et sur la départementalisation en tant que telle. Le, le ministère de intérieur organise ses services, en euh, gros, comme il l'entend, euh, sous réserve donc, des, des spécificités qui sont liées aux missions de, de la police judiciaire, qui, pour mémoire, sont placées sous la direction du procureur de la République, euh, c'est l'article 12 du Code de procédure pénale, et sur la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction, euh, qui sont les, précisés dans l'article 13 du, du code de procédure pénale. Et puis un point de rappel de, de, de, de travail commun entre les deux ministères, euh, puisque l'article 15-1 du code de procédure pénale euh, dispose expressément que les décrets euh, qui sont relatifs aux catégories de services actifs de la police nationale sont établis sur rapport conjoint du garde des Sceaux et du ministère concerné, donc c'est un travail sur ces sujets-là qui est évidemment très actif et qui doit impliquer de façon très, très directe les services du, du ministère de la Justice. Donc début de l'expérimentation sur la métropolisation de la départementalisation, si je peux dire, avec un point sur la façon dont va être opérer le travail, qui est une différence de fond importante, c'est que l'expérimentation se fait à droit constant euh, sur le territoire métropolitain, euh, ce qui donc implique euh, de, euh, pour l'autorité judiciaire de contribuer à la façon dont ça va s'effectuer, notamment par léco mais on est sur, un, sur droit, le droit constant. Trois départements expérimentateurs dans un premier temps, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales et la Savoie. Euh, le choix des départements expérimentateurs a été fait par le ministère de l'Intérieur. Mais c'était intéressant pour l'autorité judiciaire puisqu'ils ont une organisation qui est différente avec les périodes né orientales où il y a un seul parquet, le, le procureur de la République de, de Perpignan. La Savoie, il y en a deux et le Pas-de-Calais, il y en a quatre. Donc une organisation judiciaire différente qui est, permettait une observation aussi différente de l'expérimentation sur ce point. Le, la façon dont nous l'avons conduite, c'est à partir du moment où le ministère de l'Intérieur nous a indiqué qu'il lançait l'expérimentation. Nous avons organisé régulièrement à la direction des affaires criminelles et des grâces des réunions avec les procureurs généraux et les procureurs de la République qui étaient concernés par l'expérimentation, euh, qui ont été rapidement associés euh, par les services locaux de police à, aux travaux qui étaient, qui étaient conduits. Et ça nous a amené à faire six réunions en tout avec un bilan, que, sur lequel je reviendrai dans un instant, que nous avons adressé au, au DGPN le, le 12 octobre 2021. À côté de ces travaux que nous avons faits en interne justice, si je peux dire, évidemment, réunion régulière avec la direction de projet de la, de la DGPN pour leur faire part au fur et à mesure des observations qui remontaient de, des, des juridictions et les points d'attention sur lesquels les, les, les points devaient, devaient porter. Euh, je dois dire qu'il y a eu, dès le début, euh, à l'initiative universitaire à l'intérieur, une très forte volonté de nous voir associés à l'élaboration de, de la réforme. Euh, D'une part, donc, je vous le disais, avec la pleine disponibilité de la, la direction de projet euh, de la DGPN, euh, chaque fois que nous les sollicitions et que nous souhaitions les, les, euh, leur faire part des, des travaux que nous conduisions. Euh, J'avais proposé à trois reprises au DGPN de euh, s'adresser directement au magistrat ce qu'il a fait euh, donc d'abord le, le 4 mai 2021 où il s'est adressé au bureau des, des conférences nationales procureurs de la République et procureurs généraux il est revenu ensuite le 29 novembre 2021 devant l'ensemble des procureurs généraux et procureurs de la République qui étaient réunis par la DACG pour une réunion dite du ministère public. Et puis plus récemment, il est intervenu devant l'ensemble des procureurs généraux le 11 octobre 2022. Euh, trois réunions qui sont importantes puisque c'est évidemment un échange direct entre eux, euh, qui permet de faire part des préoccupations des... Euh, des, euh, donc des, des, des patrons, si je peux dire, du, du ministère public dans les, dans les régions et départements, et puis donc du, de celui qui pilote la, la réforme. Une proposition qui a été faite par le, le DGPN devant un magistrat nommé au sein de la direction de projet euh, de la, la police nationale, c'est quelque chose qui n'a pas pu être réalisé parce que, en fait, on a fait un appel à la candidature, mais les conditions de détachement sur une mission très courte étaient difficiles à appréhender pour les magistrats. En revanche, on a trouvé une autre, une autre voie. Ça a été de créer un poste supplémentaire de magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces dédié à cette, à cette réforme, qui était au bureau de la police judiciaire dirigé par Monsieur Renouchik, mon voisin. Et donc là, on a recruté le magistrat et ça nous a permis d'avoir ce lien euh, plus fort entre la direction de projet et la, et la, et la, et la direction des affaires, euh, des affaires criminelles et des grâces. Euh, dès le début de ces différentes réunions, que ce soit euh, celles qui sont internes à la direction ou que j'indiquais tout à l'heure en lien avec les, euh, le DGPN et les, les conférences ou les procureurs généraux et les procureurs de la République, des points d'alerte ont été identifiés, des points d'attention ont été identifiés, euh, qui sont ceux sur lesquels il était euh, il est évident que nous porterions une attention euh, spécifique, compte tenu des missions que j'indiquais tout à l'heure, euh, qui, qui sont confiées à l'autorité judiciaire sur euh, les missions de la police judiciaire. Les points euh, d'alerte, d'attention, ils sont au nombre de quatre le maintien de la direction et du contrôle de l'autorité judiciaire et ses déclinaisons euh, pratiques. Euh, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais euh, qui est, ce, ce maintien est lié au respect euh, de la, la politique pénale euh, qui est mise en œuvre par les procureurs de la République sur leur euh, ressort. Euh, pour là encore, juste pour mémoire, euh, politique pénale qui est conduite par le garde des sceaux, article 30 du Code de procédure pénale, adaptée par les procureurs généraux, article 35, et mise en œuvre par les procureurs de la République, euh, même, euh, même disposition. Maintien du libre de choix du service, deuxième point, maintien de la capacité à lutter contre le haut du spectre et euh, préservation du secret des, euh, des investigations, quatre points euh, essentiels pour, euh, pour les magistrats et que donc la, la DACG s'efforce de, de porter dans les, les échanges avec la, la DGPN. Alors, pour Avant d'arriver peut-être là où nous en sommes des, des discussions et des, de l'État, euh, bilan de l'expérimentation telle que nous l'avons euh, tirée nous, euh, à la fois de la phase 1, euh, ce que j'appelle la phase 1, c'est la phase avec les trois premiers départements, euh, et puis euh, celle qui est en cours aujourd'hui depuis son, son extension. Alors, peut-être en lien avec la phase 1, mais le bilan d'expérimentation de doit être attaché au bilan qu'on peut faire de la départementalisation qui a été effectuée outre-mer, qui, comme je l'indiquais, a été fait en deux étapes en 2020 en Guyane, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, puis à partir de janvier 2022 sur les autres territoires ultramarins. Le bilan qui a été tiré par les procureurs généraux de la départementalisation est plutôt positif dans les rapports qu'ils nous ont adressés sur celle-ci en indiquant que cela avait permis une visibilité du commandement unique et des efforts réalisés sur le traitement de certains contentieux et notamment en Guadeloupe et en Polynésie française a été soulignée l'importance qui a été donnée aux contentieux économiques et financiers. Les procureurs généraux ont constaté également un retour de la hiérarchie intermédiaire, euh, qui a été un des aspects importants de la, la réforme euh, dans la, la départementalisation. En revanche, quelques points euh, qui ont été, euh, sur lesquels l'attention plus forte a été portée. Difficulté en, en Martinique euh, au départ sur le libre choix du service où euh, la procureure de la République a indiqué qu'elle avait dû euh, rappeler qu'elle disposait du, euh, du libre choix des services euh, afin d'être plus impliquée sur l'organisation interne de la filière investigation et donc des choix qui pouvaient être faits. Et c'est un constat qui a été euh, relevé également du même ordre en, en Guadeloupe. Euh, en revanche, le, sur les autres points d'attention que j'indiquais, le procureur général a, de Guyane, lui, de Cayenne, a souligné qu'il euh, y avait une, un très fort respect du préfet sur euh, l'autorité euh, de l'un et de l'autre, l'autorité judiciaire de son côté et l'autorité administrative sur la police nationale, et que chacun, chacun respectait, les, enfin que le préfet, en tout cas, respectait les spécificités euh, judiciaires. Et euh, autre point en revanche euh, qui a, doit être relativisé, euh, les uns et les autres euh, constatent tous que euh, la départementalisation de l'outre-mer n'a pas permis euh, une réduction euh, des stocks, euh, qui était aussi un des projets, un des objectifs qui avait été fixé par, par la réforme à ce moment-là. Donc, en résumé sur l'outre-mer. Plutôt une satisfaction de la part des, des procureurs généraux, quelques points de, de crispation des fois euh, au départ sur euh, je disais le, le libre choix du service euh, qui se sont atténués par la suite et donc une approche... Euh, qui est, pas une, qui est plutôt positive de la, la réforme, avec toutefois une réserve qui est toujours indiquée par, par tous et que nous, nous rejoignons. Euh, la spécificité de l'organisation euh, de la police nationale euh, outre-mer, euh, avec des fois l'absence également de services de police judiciaire au, au, au sens relevant de la, la DCPJ, euh, doit conduire à, évidemment à avoir une attention sur ce qui a fonctionné, mais euh, à relativiser la, la portée euh, de la effet positif de la réforme sur euh, la métropole, euh, dont l'organisation et la police est différente, le nombre de parcs est différent et des fois les enjeux euh, différents. Alors au niveau de l'expérimentation euh, métropolitaine, euh, quelques points positifs et quelques points euh, négatifs. Le point positif, euh, c'est que le positionnement territorial au niveau départemental euh, a été euh, considéré comme plutôt euh, opportune et euh, très bien, li très lisible par les, euh, les procureurs de la République et les procureurs généraux. À condition euh, toutefois qu'il euh, y ait un maintien d'un niveau interdépartemental, régional ou zonal, euh, suivant comment on l'appelle, pour ce qui relève du niveau des euh, investigations euh, plus complexes et qui euh, ont un lien avec la criminalité euh, organisée. Les procureurs généraux et procureurs de la République, ont, comme autre point positif, et c'est important à noter, ont euh, relevé une très forte plus-value opérationnelle dans les, euh, dans les investigations avec la procureure générale de Savoie, enfin de Chambéry, qui relève qu'il y a des résultats qui ont été très probants sur un ensemble d'enquêtes difficiles par cette capacité d'avoir un pilotage unique des services d'investigation auxquels étaient confiés les enquêtes, et donc avec ce développement plus aisé des co-saisines. Sur les points euh, plus négatifs ou qui sont à, à relativiser sur l'expérimentation, le, le point toujours difficile de respect du libre choix du service. Euh, avec, dans le, le Pas-de-Calais, euh, un chef de file d'investigation qui, au départ, s'était présenté comme euh, arbitre des conflits de, de compétences. Ce qui, évidemment, euh, soulevait une difficulté, puisque ça doit relever des prérogatives du, du procureur de la République. C'est un point qui a été corrigé par la suite, mais euh, qui montrait une difficulté d'appréhension de, de cette question-là au départ. Euh, la difficulté de prise en compte euh, par les, euh, les directeurs départementaux de la police nationale des priorités de politique pénale. Euh, point là aussi euh, qui euh, peut être euh, parfois corrigé. Euh, la procureure générale de, de Chambéry notait que euh, il y a eu cette difficulté là un temps. Euh, que que le, il y a ensuite eu une nouvelle directrice départementale de la police nationale qui a été nommée, qui avait une, une meilleure connaissance du rôle, de, par son parcours personnel antérieur, des missions de, de police judiciaire et de, de la spécificité des, des missions de police judiciaire et qui a euh, davantage pris en compte, euh, et même pris en compte complètement, les objectifs de politique pénale fixés par les, les procureurs de la République par rapport à la position antérieure. Euh, J'insiste un tout petit peu parce que c'est un, un élément qui est important euh, à prendre et on a l'occasion d'y revenir, sur la formation à venir des, euh, des directeurs, euh, des futurs directeurs départementaux de, de police nationale et euh, sur le, le, le besoin de prendre en compte les spécificités donc, de ces missions de police judiciaire et la place particulière qu'a le procureur de la public sur ces missions de, de police nationale. Le, sur la, la, le niveau des stocks, euh, une approche qui a été assez variée selon les ressorts, Quant à la capacité de résorber donc les, euh, les stocks, euh, en fait, ce qui lie cependant essentiellement à un manque d'effectifs euh, dans les services qui sont, euh, qui sont concernés et euh, que dès lors que les effectifs sont renforcés, ça permet évidemment d'avoir des opérations plus intéressante de déstockage, mais tout de même soulignée par les, les procureurs de la République euh, dans certains points de, de, des territoires sur lesquels la, la départementalisation a été expérimentée, euh, une mise en place d'opérations de, de déstockage qui a pu être saluée dans ses, dans ses effets. Euh, et puis euh, un autre point d'attention qui euh, et qui a pu inquiéter, et qui a été souvent évoqué dans le cadre de la réforme, c'est la question de sanctuarisation des effectifs consacrés aux missions de police judiciaire, euh, avec le, le, le seul qui avait euh, euh, été inquiet sur le sujet était le procureur de la République des Pyrénées-Orientales qui avait constaté euh, l'été euh, dernier qu'il euh, avait été confié à la police judiciaire euh, des missions d'ordre public pendant l'été parce qu'il y avait des événements sportifs particuliers qui le justifiaient. Donc ça avait créé un point d'inquiétude qu'on avait relevé euh, et qui donc avait été présenté comme euh, conjoncturel et euh, n'était pas l'objectif qui était, qui était poursuivi. Alors, quelques, rapidement, quelques perspectives sur les, euh, depuis par rapport à, à, cette, à, cette, à ces phases d'expérimentation. Euh, sachant que euh, ce que je vous parle de perspective, c'est là où nous en étions euh, fin septembre, début octobre, euh, où il y a eu euh, donc, les, les derniers échanges à la fois au niveau technique euh, avec la DGPN, et puis euh, au niveau plus politique, avec les échanges directs entre les ministres euh, sur le, ces différents sujets. Euh, pourquoi derniers échanges euh, fin septembre, début octobre, puisque la DGPN et M. l'intérieur a décidé d'attendre le, les conclusions euh, de votre mission de la mission euh, similaire qui est euh, faite au sénat et puis euh, de la mission euh, d'inspection qui a été confiée à l'igpn à l'iga et à l'inspection générale de justice sur le sujet euh, pour continuer à avancer sur le sur le sur, le, sur cette, cette réforme alors sur le, le point euh, pour reprendre les, les euh, la façon dont euh, les, les, les sujets d'attention qui, qui sont les nôtres, sur le maintien de la direction et du contrôle de, de l'autorité judiciaire. Euh, le, la question même principielle n'est pas remise en cause. Euh, D'une part parce que euh, le projet de réforme de la police nationale, sur un plan euh, purement normatif, concerne uniquement la partie réglementaire. Et euh, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, euh, euh, ce cadre-là relève des dispositions législatives de la de, de, judiciaire mais il n'y a pas il n'y a jamais eu de discussion de, de remise en cause de ces points là en revanche ce qui est important évidemment c'est euh, ces déclinaisons pratiques et comment est-ce que ça se concrétise dans, dans la réforme alors peut-être juste pour euh, reprendre un peu ce que c'est que la direction de la police judiciaire, ce qu'on entend par « direction de la police judiciaire » et ce que cela veut dire, euh, c'est euh, les indications euh, stratég d'orientation stratégique qui sont données par les procureurs de la République, c'est ça la direction de la police judiciaire, euh, et qui ont évidemment un impact sur l'organisation des services, sur la définition des euh, priorités qui sont assignées aux services, les voies procédurales qui doivent être suivies euh, par les, les services de, de police, les cas d'investigation, etc. Et euh, l'appréciation, évidemment, ça c'est plutôt le, le contrôle des éventuels errements procéduraux qu'il y a. C'est ça la direction de la, la, la police judiciaire. Et euh, c'est une des expressions du respect des instructions de politique pénale qui peuvent être, euh, qui peuvent être données. C'est un peu son, son, son premier niveau. Donc comment est-ce que ça se concrétise dans le cadre de la, de la, de la réforme, après qu'on a insisté sur le besoin de prendre en compte ces, ces éléments-là euh, les, les premiers échanges de textes qu'il y a eu euh, au mois d'août dernier sur, euh, sur ce sujet ont euh, mentionné que la notation des directeurs euh, départementaux de la police nationale serait à la fois faite par les préfets et par les procureurs de la République, qui était un des éléments de, de prise en compte de ces, de ces, du respect par les, les DDPN de ces missions de direction de la police judiciaire euh, confiées aux, aux procureurs de la République. Il nous apparaît toutefois que ce serait plus clair d'aller jusqu'au bout de, de l'esprit et que les textes ex, expriment clairement, soit ex, expressément mentionnés, que les DDPN devraient être placés sous la, sont placés sous la double autorité des préfets et des procureurs de la République pour marquer cette distinction entre les missions de l'un et de l'autre. Euh, c'est un sujet qui a été abordé directement par les procureurs généraux avec le directeur général de la police nationale lorsqu'il est intervenu au mois d'octobre devant eux. Et le GPN a fait part de son ouverture sur le sujet et de la façon dont ça pourrait être rédigé. Deuxième point qui, était important, qui, est, qui est important, qui est le maintien du, du libre choix du service. Et comment ça doit s'exprimer Parce qu'au-delà de l'affirmation que ce libre choix du service doit être maintenu, à quoi ça doit correspondre concrètement euh, pour être très clair, euh, pour que ce choix soit effectif, il n'y a pas d'autre façon de faire que les services soient très clairement listés dans les décrets de, de services dont je parlais tout à l'heure, qui sont faits sous euh, double rapport du, du garde des Sceaux et du, et du ministre de l'Intérieur, euh, que les services donc, soient spécifiés dans les décrets et qui doivent en préciser toutes les composantes, c'est-à-dire au niveau euh, de la déclinaison interne de la filière investigation de la direction départementale de la police nationale, que soient indiquées les sûretés, les brigades spécialisées, les unités locales, tout soit décliné pour que le procureur de la république en effet ensuite puisse dire qu'il saisit euh, telle ou telle euh, composante de, de, de la filière investigation et puis euh, évidemment les niveaux interdépartementaux ou zonaux de la, la police nationale qui là, vous, là aussi doivent être listés afin que le procureur de la république puisse saisir sans aucune difficulté un service euh, donc qui a une compétence plus large euh, que uniquement le département ou la circonscription dans laquelle il est basé, euh, quand bien même il serait par ailleurs sous l'autorité administrative du directeur départemental. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le procureur de la Loire doit pouvoir saisir directement euh, le service euh, chargé de mission de police judiciaire interdépartementale qui serait basé à Lyon, euh, sans avoir à passer par le DDPN euh, du Rhône, qui, lui, pourrait avoir une approche différente de, de, de ce point-là. Euh, c'est un sujet qui, euh, avait été, euh, qui a été un point d'attention, comme je vous dis, depuis le début, et qui, euh, au moment où on se parle, euh, n'est ne, pas un obstacle pour le, le, le ministère de l'Intérieur, euh, qui a indiqué qu'il n'y aurait pas de difficulté à ce que les, les services soient listés dans les, dans les décrets. Euh, le maintien de la capacité à lutter contre l'eau du spectre, qui est un des, euh, des enjeux sans doute importants de cette réforme et, et d'attention. Euh, particulière euh, avec le, le, le, la conservation euh, indispensable euh, de services spécialisés qui doivent être en mesure de traiter euh, le niveau de, de criminalité organisée euh, notamment euh, qui est euh, donc à un niveau supra départemental. Euh, le ministre de l'Intérieur. A, euh, a indiqué dans les courriers qu'il a adressé à, à ses services et dans les déclarations publiques qui ont été faites euh, qu'il n'y avait pas un sujet en tant que tel puisque euh, seraient maintenus euh, les offices qu'il y aurait des compétences euh, opérationnelles qui seraient données au niveau zonal et que seraient maintenues les implantations actuelles de la police judiciaire. Euh, Ces trois sujets, Ce sont trois sujets qui étaient des points d'interrogation de, des procureurs généraux et des procureurs de la République et donc point sur lesquels la réponse semble avoir été euh, donnée en, euh, afin que le, donc ce, cette capacité soit, soit maintenue. A été euh, rappelé aussi par les services du ministère intérieur et là encore pour répondre à cette préoccupation que euh, les services euh, départementaux de police judiciaire euh, pourraient euh, agir en dehors de leur territoire d'affectation, c'est ce que j'indiquais il, il y a quelques minutes. Et dès lors que c'est précisé dans les décrets de service, ça répond également à cette à cette question. Et donc cette préoccupation qui est euh, lié aussi au libre de choix du service que indiqué tout à l'heure, semble avoir été, euh, avoir été pris en compte euh, dans les, euh, la façon dont les textes sont élaborés aujourd'hui et devrait permettre euh, cette capacité pour les procureurs de la République, et notamment les procureurs de la République des, euh, des juridictions interrégionales spécialisées, de saisir un niveau de service de police qui a un spectre d'action qui est beaucoup plus large que celui du département dans lequel ils sont, euh, ils sont, ils sont, ils sont affectés. La question de la préservation du secret des investigations, qui est une autre grande question. Euh, il faut rappeler qu'en fait, les, euh, les, les enquêtes ou les instructions sont secrètes. C'est l'article 11 du, du Code de procédure pénale. Et c'est la loi, loi sur laquelle ne revient en aucun point le, le projet de, de réforme. Euh, il nous semble important, en fait... Que dans la formation euh, des, des DPN ce principe soit rappelé et y compris dans la doctrine d'emploi euh, que le, le secret des investigations vis-à-vis -vis de l'autorité administrative est un impératif euh, légal et euh, nous pensons que le double rattachement euh, préfet procureur de la République auquel je faisais référence tout à l'heure euh, devrait également de permettre de une garantie sur ce point. Donc sous réserve de, de, ces, de ces éléments et de leur, de leur, de leur bonne prise en, en compte, il nous paraît que euh, l'état des réflexions aujourd'hui euh, sur cette réforme euh, sont, euh, plutôt, amène à quelque chose de plutôt positif. Euh, et en une phrase, excuse-moi si j'étais un peu long, euh, pour résumer la, la situation, euh, il y a un partage de l'appréciation sur le besoin. Euh, un partage de l'appréciation euh, sur euh, le, le, le, le, le, la nécessité de redynamiser la filière investigation. Euh, cela porte à la fois euh, par des approches normatives lourdes sur la procédure pénale sur lesquelles nous travaillons et qui sont euh, euh, pas concernées directement par la réforme, mais c'est un sujet important. Il y a aussi eu toute la question de revalorisation des carrières de, au sein de la police judiciaire, qui est un sujet du ministère intérieur, mais sur lequel ils ont travaillé renforcement des effectifs et des moyens qui sont donnés aux missions d'investigation. Euh, la loi que vous avez votée euh, la semaine dernière euh, donne ces moyens-là. Donc euh, tout ce champ-là euh, est euh, largement euh, travaillé et doit permettre d'avancer. Maintenant, il y a la réforme réglementaire de la police nationale. Euh, comme je vous le disais, le principe même de la départementalisation euh, n'est pas, est un sujet qui, dans les expérimentations, a été plutôt vu euh, positivement avec un échelon euh, policier euh, de responsabilité qui a une vision globale sur ce que fait euh, la police nationale dans le, dans le département. Euh, comme je vous le disais, de toute façon, aujourd'hui, euh, 98% des investigations conduites euh, par la police nationale le sont par les directions, euh, la direction centrale de sécurité publique et donc par les directions départementales de la sécurité publique, donc sont conduites à un échelon euh, départemental. Mais euh, il y avait un certain de points à préserver dans la réforme, euh, les du, le euh, maintien de la direction euh, de la, la police nationale par l'autorité judiciaire, la, direction de la, de police judiciaire, pardon, par l'autorité ça ne semble pas d'atteinte euh, qui est portée. le libre choix du service, maintien de la capacité du, du spectre haut et donc préservation du secret, qui sont des points sur lesquels les échanges que nous avons eu avec les directions de projet euh, permettent de, de penser qu'ils seront largement pris en compte dans les, les projets de texte tels qu'ils seront... Euh, Bien, merci pour euh, tous ces éléments, monsieur le directeur, euh, qui sont assez, euh, assez intéressants, assez évocateurs. Euh, sur le, le retour des, des expérimentations, euh, Est-ce que vous pourriez approfondir la, la question de, la, la, de la, la direction de la politique euh, judiciaire, de la politique pénale euh, par les, les, les procureurs de, de la République euh, Qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà, il me semble-t-il, des difficultés dans le fait que les procureurs de la République soient, aient la main sur la politique pénale. On n'a plus au, au détour de nos... De nos pérégrinations, euh, se poser les questions, notamment, l'angle n'est pas du tout celui-là dans la, dans la mission, mais c'est assez évocateur et symptomatique avec le déploiement des amendes forfaitaires délictuelles ou des, des procureurs, on dire, qui perdaient un peu la main sur, euh, sur un certain nombre de sujets. Euh, voilà, Est-ce que vous pouvez préciser concrètement ce, que, ce qui est sur les attendus des procureurs là-dessus et les points qui ont été difficiles et, et du coup comment... On, quelles garanties on donne pour pouvoir résorber cela Parce qu'en fait, le, le, quand il y a des points positifs, ce que j'ai noté à chaque fois, euh, c'est que ça tient surtout à des bonnes pratiques de personnes. Euh, je vois en savoir, changement de la personne qui est à la tête de la direction départementale et qui a une meilleure connaissance de l'autorité judiciaire. On va dire ça comme ça pour aller schématiser, aller vite. Euh, voilà, les problèmes se règlent parce qu'il y a une prise en compte. Euh, comment on fait pour que ça ne repose pas uniquement sur la bonne volonté des, des, des uns et des autres Et je ne doute pas que les uns et les autres soient de bonne volonté. Alors ce principe, comme je vous le disais sur la, la, la politique pénale, hein, il, y a, il, y a, il y a trois, trois étapes de ce qu'est la politique pénale. Il y a ce qui est décidé au niveau gouvernemental, c'est euh, euh, le gouvernement qui fixe la politique pénale de, de, de la nation. Je commence par cet échelon-là puisque, euh, bien évidemment, la, la politique euh, pénale définie par le garde des Sceaux euh, qu'il adresse aux procureurs généraux et euh, au procureur de la République euh, correspond euh, aux missions euh, prioritaires du gouvernement sur ces différents sujets-là qui sont évidemment les mêmes que les priorités qui sont fixées euh, par le ministère de l'Intérieur sur euh, les axes de travail qui doivent être ceux des, euh, de, de ces services. Euh, sur un exemple concret, euh, lorsque euh, les, les violences conjugales sont érigées comme une politique pénale euh, nationale depuis plusieurs années, euh, les services euh, des parquets euh, sous la direction des procureurs de la République s'organisent pour être en mesure de traiter euh, de façon prioritaire euh, cette question-là. Et euh, évidemment, on observe que euh, dans les euh, services de police, c'est aussi une priorité de moyens qui est donnée. Euh, je commence par ça parce que normalement dans la déclinaison locale, ça doit à nouveau se croiser. Donc, euh euh, le, le point est que euh, dans les déclinaisons locales, la mise en œuvre de la politique pénale par les, les procureurs de la République, les différents axes, des fois de priorité, qui sont donnés en application des, des, euh, des directives du, euh, du garde des Sceaux et l'adaptation qui a pu être faite par les, les, procureurs, par les procureurs généraux soit euh, correctement prise en compte, et notamment sur certains champs de délinquance et la façon de traiter certains champs de délinquance. C'est ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que l'un la, la, la, des éléments de la mise en œuvre de cette politique pénale, c'est la direction de la police judiciaire, avec les orientations stratégiques que l'on doit donner aux services de police, de dire qu'ils axeront par exemple sur euh, les, euh, la lutte contre le trafic de stupéfiants, euh, leurs travaux euh, davantage sur le démantèlement de tel et tel niveau de type d'organisation, ou qui va traiter euh, ce niveau de trafiquant par rapport à quel autre service va traiter cet autre niveau de, de trafiquant. Le, la, la, la prise en compte de la politique pénale par les, les services de police, elle implique qu'il y ait des directives claires qui soient données par les procureurs de la République. C'est un sujet d'attention des procureurs généraux et pour que les services de police sachent ce qu'ils doivent prendre en compte. Et ça implique ensuite, en général, des réunions de police régulièrement qui soient faites sous l'autorité des procureurs de la République, ce qu'ils font pour rappeler leurs, leurs instructions de, de politique pénale et apprécier comment les services de police qui sont chargés de les mettre en œuvre le font et quels sont des fois les, les, les freins éventuels à, à les mettre en œuvre et comment est-ce qu'ils euh, doivent travailler pour, pour les respecter. Le la, la réforme, en fait, ce qui est... Euh, est si vous voulez, ça, c'est le cadre général. Et ensuite, tout se décline. C'est-à-dire que quand il euh, y a une telle attention euh, par les procureurs de la République et, et que nous relayons, mais que nous portons sur le libre choix du service, c'est parce que, par ce libre choix du service, euh, les procureurs de la République s'assurent aussi de leur euh, bonne prise en compte, de leur politique pénale. S'ils peuvent choisir de totalement et euh, clairement de confier tel ou tel type d'investigation à Tel ou tel niveau euh, de service euh, qui soit au sein de, des services départementaux, ou donc au service euh, des services interdépartementaux, euh, qui ont une compétence plus large, c'est évidemment une façon de mettre en œuvre leur politique pénale. Pour reprendre mon exemple sur le trafic de stupéfiants, euh, si euh, le procureur de la République d'une euh, peut tout à fait librement choisir, euh, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, mais de, servir, de, de, de confier euh, telles investigations à tel euh, directeur zonal et donc euh, avoir le champ qui va couvrir tout ce qu'il veut sur la lutte de tel ou tel type de trafic, c'est une façon d'assurer la mise en œuvre de sa politique pénale. S'il si, euh, peut euh, désigner très clairement tel service de police pour faire telles investigations en matière financière, c'est une mise en œuvre de sa politique pénale euh, parce qu'il sait que tel service euh, a des euh, effectifs qui sont euh, davantage consacrés, euh, plus efficaces sur euh, la lutte contre la délinquance économique et financière et que donc les, euh, les investigations euh, seront faites avec euh, plus grande diligence, meilleure qualité et donc meilleurs résultats euh, judiciaires à terme. Et donc c'est une façon de, de respecter la, la politique pénale. Ce que vous avez indiqué, euh, Monsieur le rapporteur, sur en effet les, euh, les, les bonnes pratiques ou les, les bonnes volontés, euh, les, les formations, euh, c'est en effet ce qui a pu être constaté. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il me paraît important, dans la réforme qui va être mise en œuvre, dans le choix des directeurs départementaux et dans la formation qui doivent qui être donnée aux directeurs départementaux euh, au moment de leur nomination ou des choix qui sont faits, qu'il est Très important que ceci est euh, une euh, bonne euh, connaissance, soit par leur parcours professionnel, par, euh, soit par la formation dont il leur sera donné, des missions spécifiques de l'autorité judiciaire. C'est normal, si je peux dire ça comme ça, qu'aujourd'hui euh, quelqu'un à qui serait confié euh, un département qui n'a jamais dans euh, ses fonctions exercé de mission de peu judiciaire, n'est pas la même appréhension de ce que peuvent être les attentes d'un procureur de la République et des relations qu'il peut avoir avec un procureur de la République euh, que quelqu'un qui a fait sa carrière de, de commissaire de police, soit au sein de la, de la PJ, soit dans les, euh, dans les, les sûretés, etc. Donc c'est un point qui est essentiel, mais qui est... Euh, euh, qui, euh, sur ce plan l'expérimentation est intéressante parce que ça a mis en exergue ce besoin là et que en effet quand un directeur départemental euh, a une bonne connaissance, connaissance des missions de l'un et de l'autre euh, c'est plus facile de travailler avec lui par le procureur de la République c'est plus facile pour lui ou pour elle parce que c'est elle en l'occurrence mais enfin ça va vous pour elle de euh, respecter les, euh, les instructions qui sont données par les procureurs de connaître les attentes et de faire la part de ce qui relève de l'autorité du procureur de la République par rapport à l'autorité euh, préfecture électorale et ça se décline sur, dans tout le champ. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est euh, la politique pénale par rapport à euh, politique de, de sécurité, ou n'importe comment on les appelle, mais qui sont les instructions données par le ministre intérieur Quelles sont les missions de police administrative par rapport aux missions de police judiciaire Qu'est-ce que signifie concrètement le libre choix du service Et comment euh, se fait la direction de la police judiciaire par le procureur de la République Et euh, comment aussi euh, on s'inscrit dans le respect de l'article 11, et donc de la, la préservation du de secret des investigations, dès lors que c'est euh, la culture... Euh, de travail du euh, de, de, de directeur en question. Euh, donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est important. On était, je vous le disais tout à l'heure, le, le, le, la, la réforme se fait à droit constant. Donc évidemment, aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation, il y a une part de... de, de, de de bonnes pratiques ou de, de la façon dont euh, euh, les, les services sont organisés au regard de, de, du cadre dans lequel on, se, on, est, on, est, on agit aujourd'hui sur le plan réglementaire. Mais à partir du moment où la réforme se fait et les textes rentrent dans le, le, le niveau réglementaire, euh, cette double autorité qui doit être à la fois à notre sens réglementaire et qui sera évidemment euh, rappelée dans la doctrine d'emploi euh, que doit développer le, la DGPN sur euh, les, les, les Missions qui sont, sont confiées euh, nous paraît de nature à euh, faire entrer de bonnes pratiques à, euh, au cadre général et donc à, à prévenir toute dérive sur ce point. Merci, monsieur le directeur. Euh, je voulais euh, moi vous interroger sur les, sur les stocks et euh, que vous nous expliquiez. Euh... Euh, quelles sont aujourd'hui euh, les instructions euh, conjointes euh, entre la DGPN et votre direction pour euh, le traitement euh, de ces procédures euh, Ça, c'est la première question. On a observé euh, dans, euh, à différents euh, endroits, et en particulier euh, lors d'un déplacement, qu'il euh, y avait un enfin, il semblait y avoir un manque d'harmonisation, euh, notamment qui expliquait des procédures très euh, enfin, qui pouvait expliquer en fait un nombre de procédures très élevé dans un parquet et moins dans l'autre, alors même que c'était le même service euh, de PJ qui intervenait. Enfin, donc, euh, voilà. donc ça, première, première, première question. Et puis euh, euh, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire. Euh, quelle est la nature, en fait, dans, donc dans le stock hein, de procédures Est-ce que vous avez une connaissance de, du type euh, de, de, de contentieux de, euh, qui, qui, qui sont euh, de la nature des procédures donc, euh, Et enfin, euh, est-ce qu'il y a une réflexion sur bah, les bonnes pratiques à mettre en place, notamment dans le cadre de la pour justement ne bah, pas reconstituer un stock une fois que celui-ci sera euh, euh, résorbé en effet, l'accroissement des stocks dans les, les commissariats de police est, euh, est une très très forte préoccupation, puisque euh, derrière les, euh, les stocks, euh, il y a des victimes, il y a des procédures qui, qui n'avancent pas, et donc il y a des suites judiciaires qui ne peuvent pas être données de façon euh, satisfaisante. Euh, en plus, avec le, le temps qui, qui va, qui va s'écouler, où la réponse judiciaire peut paraître très en retard par rapport à ce qui peut être l'attente de la société sur, sur ce sujet-là. Le, le travail sur les stocks il, est, euh, il a été opéré depuis, euh, depuis un certain temps de, avec plusieurs approches. Euh, D'abord, il y a une approche qui a été euh, mise en œuvre par de nombreux parquets, euh, qui, euh, notamment, notamment à Paris, et qui avait euh, conduit à une lecture très fine de l'état des stocks dans l'ensemble des commissariats des ressorts, et à partir d'un certain seuil tel qu qu'il qui pouvait être atteint, euh, d'avoir de, des... Euh, des magistrats du, du parquet qui se déplacent dans les commissariats et qui font le point sur les procédures qui sont en cours afin de s'assurer que les suites qui sont données les orientations qui sont prises euh, correspondent à la politique pénale du, euh, du procureur de la république et à ce qui doit être euh, ce qui doit être mis en œuvre. Euh, cette politique qui, a, qui est toujours actuelle là avait été reprise par de nombreux parquets en france euh, dès lors encore une fois que les seuils atteignaient un certain, un certain niveau c'est de, à partir de ces réflexions-là et de, de ces points-là qui a été euh, décidé à euh, la suite d'un groupe de travail qui, a été, euh, qui avait été mis en place euh, au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces et en lien euh, sur les, les, les instructions qu'elle est donner avec euh, les services et pour nous la, la, la, les conférences. Euh, une instruction euh, plus générale pour dire comment organiser les, euh, le, le, ce travail-là de, de traitement euh, des stocks euh, par, les, euh, par les parquets, euh, stocks donc dans les, les commissariats de police, et euh, en demandant en fait à ce que les services de police préclassent leur, euh, pré euh, leur stock. Euh, pour qu'ensuite, lorsque euh, les déplacements sur site sont effectués, donc déplacements que j'indiquais sont largement antérieurs à, à cette dépêche, mais pour essayer de la, de la rationaliser, que lorsque les procureurs de la République, euh, et le, le procureur adjoint leur substitut, euh, se déplacent, ils aient euh, des procédures qui soient triées en fonction euh, de la nature du, du stock. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, et ça va pour répondre à votre question, euh, ce qui nous paraissait important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce 1,5%. 5 millions de, de, de procédures en stock. D'une part, des fois, il y a du stock qui n'est pas vraiment du stock, c'est-à-dire que c'est du nombre de procédures qui sont en cours, mais qui sont récentes, donc qui sont vivantes, en quelque sorte. La question est davantage sur ce qui est plus ancien euh, et qui apparaîtrait ne pas être traité, avec euh, ceux pour lesquels les investigations de base ont été euh, faites, mais qu'il n'apparaît pas possible de donner des suites parce que l'auteur n'a pas, pas été identifié, euh, n'est pas localisable, enfin tout ce qui peut lier avec ça. Euh, ce pour lesquels les investigations plus lourdes doivent être conduites et ceux pour lesquels, en l'état des investigations telles qu'elles ont été faites, une réponse peut être, peut être apportée. Ce qui, est, euh, ce qui est clair, c'est qu'il euh, euh, faut distinguer euh, le stock du flux, euh, comme toujours. Ce que j'appelle le stock, c'est pour ça que je vous disais que le stock, c'est en fait, euh, normalement dans le vocabulaire de tout le monde, c'est ce qui est ancien et qui n'est plus traité. Euh, pas forcément ce qui est euh, présent dans les commissariats. L'objectif que l'on doit toujours s'assurer, c'est de repartir à une situation qui est plus saine pour redonner du sens aux missions de chacun, à la fois des, des enquêteurs pour lesquels, évidemment, dès lors que le travail qu'ils effectuent donne une suite judiciaire, trouve du sens global à leur mission, et c'est lisible pour la société de voir à quoi sert la police, à quoi sert la justice derrière, et, euh, ne, et donc avoir une situation qui est, qui est plus saine, et ne pas conserver euh, juste en chiffres ou en stock des, des procédures pour lesquelles on sait qu'il ne pourra pas y avoir de suite, pour des raisons euh, qui peuvent être tout simplement liées euh, donc à l'incapacité de conduire une investigation euh, parce que matériellement, il n'y aura pas de, de, de suite qui pourra être donnés à celle-ci ou aussi pour des raisons légales parce que il apparaît que les faits seront in fine prescrits ou, ou qu'il n'y a pas d'infraction constituée, enfin toute cette analyse là qui doit, qui doit être faite. Et, donc l'instruction qui avait été donnée au mois de mai 2021, ça permettait d'unifier le traitement au niveau national et de repartir sur une base plus saine. Et, on, on observe que, euh, en dépit de cela, en dépit du travail qui est fait, euh, qui a été fait sur le, le traitement sur site, euh, en dépit donc de, ce, de cette volonté de. de, de voir les, les stocks qui sont dans les, les, les services de police euh, se, se réduire. Euh, Ceux-ci se maintiennent, euh, voire euh, dans, certains, euh, dans certaines zones géographiques ont pu croître. Euh, et en fait, un des grands éléments, euh, c'est les moyens qui sont donnés euh, pour les traiter. Euh, le, c'est pour ça que je, je fais référence à la loi que, vous avez, euh, que votre, votre chambre a votée la semaine dernière euh, pour la, au niveau d'orientation pour le ministère de l'Intérieur, qui euh, intègre un certain de moyens humains, de moyens techniques euh, pour permettent de donner davantage de capacité aux services de police pour traiter euh, cela. Et c'est exactement la même chose pour les services judiciaires. Les stocks euh, police, ils arrivent dans les euh, stocks judiciaires. Euh, et que le besoin euh, de renforcer les moyens de la justice et le nombre de, de magistrats, de greffiers, de fonctionnaires qui sont dans les euh, juridictions euh, pour traiter euh, davantage la, la masse qui est euh, transmise et le volume qui est, qui est, qui est, qui est transmis, tel qu'on le traite aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, je vous disais que les, les chiffres n'ont pas... Euh, n'ont pas évolué en fait en termes de volume euh, mais euh, il y a une attention euh, plus forte dans les juridictions à euh, mettre plus de temps euh, dans la mesure du possible pour traiter les différentes procédures euh, à plus de temps euh, d'audience, de, de, de justice euh, plus qualitative et euh, tout cela impose euh, la mise en place de moyens euh, à la fois euh, pour avoir des procédures de meilleure qualité et des procédures ensuite qui permettent un jugement de meilleure qualité quand c'est dans les, les juridictions donc le, le travail sur les stocks c'est un travail qui est en fait euh, complet. Euh, toutes les, euh, les évolutions euh, normatives depuis euh, 10 ans, 20 ans, euh, conduisent à ce qu'il y ait davantage de pénale. Euh, Je pénale. Elle, elle est plus complexe, donc, de toute façon, c'est plus lourd à, à travailler. Le même volume est plus lourd à, à travailler. Euh, mais... Par ailleurs, il y a un nombre de, de, de faits qui ont été davantage criminalisés. Il y a le, le, une fois que les plaintes sont posées, toutes les, les, les différentes lois qui sont intervenues euh, ont conduit à ce que les délais de prescription soient plus longs euh, qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc forcément, ça, ça, ça, ça génère du travail qui est plus complexe. Euh, quand les, des faits sont dénoncés euh, 5 ans, 6 ans, voire plus tard après les faits, le travail d'investigation n'est pas le même du tout que lorsque les faits euh, sont révélés de façon plus courte. Donc c'est plutôt euh, vertueux. Euh, mais mais ça implique derrière un travail qui est plus lourd euh, par les différents intervenants et euh, on ne pourra euh, travailler euh, sur euh, ces stocks de façon complète qu'à partir du moment où les différents moyens qui sont en train d'être développés euh, tant vers les services d'investigation que vers le, les services euh, Autorités judiciaires euh, seront améliorées pour aller euh, plus loin sur ce, ce sujet-là. Donc, c'est un point de préoccupation majeur. Il y a une inspection hein, qui a été euh, une, une double inspection qui a été euh, ordonnée par les, les deux ministres, hein, euh, Garde des Sceaux et puis euh, le ministre de l'Intérieur. Euh, donc, IG, inspection générale de justice, inspection générale, et inspection générale de l'administration et inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Pour faire un état d'aller stock, d'avoir un diagnostic partagé sur ce que l'on appelle stock, c'est pour ça que je vous disais que c'est aussi important de savoir de quoi on parle, de ce que l'on appelle stock et d'identifier de, des, des voies peut-être nouvelles de, de comment le, le, le traiter. Mais à la base... Tout le monde fait le même constat. Il y a un meilleur traitement quand les gens sont plus nombreux là où il y a besoin, sont mieux formés sur un certain nombre de points. Pour un sujet qui vous est cher, Monsieur le rapporteur, sur la délinquance économique et financière, c'est mieux traité quand les gens sont mieux formés, ils sont plus nombreux dessus, et qu'il y a un meilleur, un meilleur suivi de ce qui peut être fait sur ce sujet-là. Juste pour être sûr de bien avoir compris, hein, euh, donc il n'y a pas d'accroissement de procédure. Mais il y avait un accroissement du stock. Il n'y a pas d'accroissement du nombre d'affaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les statistiques, celles que je vous donnais sur le nombre de procédures qui sont enregistrées à la fois dans les, par la police et par la gendarmerie nationale, c'est les statistiques du ministère intérieur. Et dans les statistiques qui sont celles du ministère de la justice sur le, ce qui entre dans les juridictions, il n'y a pas d'accroissement. Il y a une stabilité de point et d'autre. Donc l'accroissement le, le, le, le, des stocks, il est lié à ce que je vous indiquais tout à l'heure, cest à la nature de ce qui est dénoncé, à la Complexité de conduire des euh, les investigations et euh a sans doute une approche plus qualitative de la façon dont on les conduit aujourd'hui euh, et de la volonté de le conduire de façon plus qualitative. Quand euh, on voit qu'au niveau euh, judiciaire, euh, le, on met plus de temps à juger aujourd'hui euh, les, les, les procès correctionnels et les procès d'assises sont plus longs qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans, euh, c'est parce qu'il y a une approche plus qualitative de la justice qui est rendue. C'est vertueux, euh, ça va dans le sens qui est souhaité, mais ça implique évidemment euh, qu'il euh, y ait des moyens supplémentaires qui soient donnés pour pouvoir le faire et je je crois que c'est le sens des différentes réformes qui sont en cours et des, des engagements qui ont été pris sur ce plan -là. Et, et l'inspection, elle, elle rend quand son, son rapport euh, Elle doit le rendre euh, en mars prochain. Ah, mais C'est long, monsieur le rapporteur à faire. Hein. <rire> euh, juste deux petites questions et après on ne va pas, pas l'allonger. Euh plus euh, notre, euh, notre audition, euh, puisque les suivants sont, sont présents aussi. Euh, sur la question du niveau zonal, euh, quand on a auditionné le procureur général Mollins, il euh, faisait état de, de la nécessité d'avoir un niveau zonal, et vous en avez fait état vous-même dans, dans les discussions avec le, le ministère de l'Intérieur. Euh, mais encore une fois, sur l'effectivité de tout ça, euh, la question se pose. Euh, Dernière nouvelle, c'était au moins six enquêteurs en lutte contre la probité, contre cette atteinte à la probité et, et euh, six enquêteurs en lutte contre la délinquance économique et financière. Et tous ceux qu'on a pu auditionner nous ont dit Non, si c'est ça, c'est trop peu et ça ne servira à rien. Il faut, des, voilà, faut des services mieux taillés. Euh, où vous en êtes des discussions avec le ministère interne là-dessus Quelles sont les revendications, finalement, côté ministère de la Justice et, et des ACG sur ce point Et puis après, j'ai une question plus, plus, plus concrète, enfin, plus devant d'éclaircissement. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait un. Tout le monde partage le fait qu'il y a un déficit de l'encadrement intermédiaire en police et notamment en sûreté départementale, sûreté urbaine. Et vous avez fixé... Euh, enfin, vous avez dit que ça faisait suite à une réforme de la police. Euh, Est-ce que c'est celle de, si je ne dis pas de bêtises, 2009 ou 2010, le précédent plan euh, enfin carrière, rémunération, l'ancien PPCR euh, de, de, de l'époque Si vous pouvez juste nous préciser ça. Parce que quand, euh, 20 ans plus tard, on me dit que c'est suite à une réforme de la police qu'on a des problèmes sur la filière investigation. investigation. Voilà, en tirer les conclusions. Si c'est la dernière série de questions, par monsieur le directeur, je me permets d'en glisser une au passage, comme ça, bon, ça sera vraiment la dernière série. Euh, on a euh, évoqué tout à l'heure le fait que euh, le DDPN puisse elle, passer sous l'autorité euh, du préfet et euh, du procureur. Euh, Est-ce que euh, euh, l'évaluation 360, qui avait fait partie des pistes. Euh, euh, donc évoqué dans le rapport du garde des Sceaux en juillet 2019 est toujours quelque chose auquel vous, vous, vous, vous réfléchissez euh, ouais. Oui, pour le magistrat. Euh, alors au niveau de, du niveau zonal euh, je crois que là où est qu il, y a, il y a vraiment une des revendications de l'autorité judiciaire était de garder ce niveau zonal pour garder la capacité d'investigation euh, au delà du, du département et notamment pour le spectre haut de la, la criminalité organisée je crois que sur ce point, euh, et c'est aussi des réflexions qui ont été internes au ministère intérieur, il n'y les, les, a pas que l'autorité judiciaire qui a porté euh, ce, ce sujet-là, cette considération a été largement prise en compte aujourd'hui, puisque euh, le DGPN a indiqué que le niveau zonal aurait un niveau opérationnel euh, sur euh, les champs de délinquance, de délinquance euh, lourde, euh, notamment euh, en matière économique et financière, et puis en, en matière criminalité organisée. La question qui se pose après au niveau organique est évidemment euh, sur les moyens que l'on donne euh, à ce niveau zonal pour traiter euh, ces, ces affaires-là. Mais ça, ce n'est pas un sujet qui est nouveau, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette question euh, des, des, des effectifs et des moyens qu'on donne euh, aux différents euh, niveaux intervenants, elle est, elle est réelle. Et euh, la, la volonté d'avoir une filière d'investigation qui est unique, euh, qui est préservée sans effectifs, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et euh, d'ailleurs, l'un des éléments de la réforme est aussi euh, d'avoir de, de, de, des carrières dynamiques chez les fonctionnaires de police, euh, c'est-à-dire qu'ils évoluent petit à petit euh, au niveau euh, de type d'investigation qu'ils qu traitent euh, pour être en mesure, euh, après un certain, une certaine expérience, de traiter ce, ce niveau-là de, de procédure. Et quelque chose qui nous paraît plutôt, plutôt opportun. Après les chiffres que vous indiquez, je pense que pas, ce sera évidemment un sujet par rapport aux moyens qui vont être donnés. Et là aussi, le renforcement des, des effectifs de la police nationale doit répondre en partie à, ce, à cette question-là. Il y a plusieurs zones. En fait, c'est les zones qui correspondent aux zones de défense. Il y a plusieurs zones. Et je suppose que les effectifs, de toute façon, qui seront à terme au niveau zonal à Marseille ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui peuvent être dans la zone S, etc. Donc, en chiffre absolu, c est, c est, évidemment, il faut que le niveau zonal soit doté des effectifs suffisants pour effectuer les missions qui sont les, les siennes. Je pense pas que ce soit le, le, cette approche-là, à mon avis, elle est très largement partagée avec le ministère intérieur, puisque là encore, l'objectif c'est d'être efficace et de, de permettre la conduite d'investigation de façon satisfaisante sur le fond, qualitative, et d'avoir une réponse judiciaire derrière qui correspond à ce qui peut être attendu. Sur le déficit de, de l'encadrement intermédiaire, je ne suis, euh, suis pas le mieux placé euh, pour euh, expliquer euh, pourquoi cette réforme-là avait été faite euh, au sein de la police nationale, et, ce qu était, les, quelles étaient les aspirations à ce moment-là, et, et, et quels sont les, les, les, comment est-ce que ça, ça induit cela. Ce qui, est, ce qui était clair, c'est que je sais de l'observation qui a pu être la nôtre mais là c'est le magistrat qui l'a regardé qui, qui en parle, c'est-à-dire que ça a été un recentrage euh, des corps d'encadrement supérieur des commissaires de police sur certaines missions euh, ça a été une refonte complète des missions euh, euh, du corps intermédiaire d'officiers de, de, de police euh, avec la suppression des, des corps des inspecteurs etc. qui a été créé et qui voulait donner une dynamique de, de carrière qui, euh, qui, euh, qui, a, qui a un des éléments de son de, de ces, aspects, ces aspects positifs, mais ça a conduit de fait et c'est quelque chose qui est c'est un constat qui est partagé par par tous euh, au niveau des missions de sécurité publique donc à une à une réduction du nombre d'officiers euh, et notamment dans la filière judiciaire euh, c'est ça là dont, dont je parle euh, et euh, je crois que ce, ce sont des fois des effets de bord de réforme euh, qui ne sont pas forcément perçus lorsqu'elles sont euh, construites, c'est sans doute ce qui s'est passé, euh, et qui, qui plus est, euh, je vous dis, ce a eu lieu à un moment où, au niveau de l'autorité judiciaire, c'est ça qui est intéressant dans le rapport Baume, on vous le repassera si vous voulez dans, dans les points, qui, parce que c'était ce diagnostic-là qui était fait, euh, était que ça s'est fait à un moment où euh, l'autorité judiciaire a aussi beaucoup investi sur le traitement en temps réel, donc a développé euh, aussi une façon de traiter les procédures judiciaires qui n'existaient pas euh, 20 ans auparavant, euh, qui a conduit à pallier, même si ce n'était pas l'objectif, mais à pallié en partie ce, ce déficit d'encadrement intermédiaire. Euh, ça a aussi correspondu euh, au moment où les, les, les, les, les, les, on, pouvait être, on a pu devenir officiel judiciaire pour les gardiens de la paix. Donc, à un... À à une modification profonde qui s'est faite dans l'organisation de la police, qui a correspondu aussi à une modification du traitement des procédures par l'autorité judiciaire, et cet effet croisé a eu un effet de bord qui n'était pas recherché, comme en général les effets de bord, euh, qui n'était pas recherché, mais qui aujourd'hui euh, permet de dresser le constat que ce déficit d'encadrement intermédiaire euh, a un impact très lourd sur la qualité des procédures. Euh, ce n'est pas un jugement qualitatif sur les hommes, c'est simplement que euh, les, les, les formations qui sont faites à différents niveaux hiérarchiques, elles servent aussi à permettre d'avoir l'encadrement, le contrôle derrière, euh, et l'aide aussi à, se, à progresser dans les, les travaux qui sont, qui sont conduits par les uns et les autres. Et là, le, le, c'est vrai que le fait de remettre de l'encadrement intermédiaire dans les filières d'investigation euh, permettra d'améliorer le niveau qualitatif. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant de voir que ce niveau, il est de 5% au niveau de la DCSP, alors qu'il est de 30% au niveau de la DCPJ. Et tout le monde, je pense, que vous aura dit que cette question de la qualité des procédures ne se pose pas au niveau de la DCPJ. Tout le monde loue le travail qui est fait par les, les services de la DCPJ, euh, mais aussi parce qu'ils ont ce niveau d'encadrement euh, qui permet d'avoir un contrôle qualitatif meilleur. Et c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est très important à, à suivre. Euh, alors sur versions 360 des, euh, des euh, euh, des magistrats, c'était un, un projet qui n'est qui est pas porté par ma direction hein. c'est la direction de service judiciaire qui suit ce, ce sujet là et qui concernait l'évaluation de l'encadrement euh, supérieur de la magistrature, hein. c'était au niveau des chefs de, de juridiction et des chefs de cours que c'était euh, envisagé, il euh, y a eu des, euh, des, des travaux qui ont été conduits des expérimentations qui ont été faites et je laisserai aux directions du service judiciaire euh, le soin de se prononcer sur ce point là puisque c'est des, des sujets qui sont de, de réflexion en revanche, euh, par rapport au, au sujet qui est votre, de votre mission euh, il est très important que sur les directeurs départementaux de la police nationale, dès lors qu'ils euh, ont des missions de police judiciaire, que euh, cette évaluation, qu'elle soit sous la forme 360 ou peu importe le, comment on l'appelle, mais euh, euh, cette évaluation soit également faite par les procureurs de la République. Et l'évaluation n'a de sens que si elle est faite par l'autorité qui est, euh, qui est euh, euh, sur la, la personne qui est évaluée. Et c'est pour ça que je vous disais que euh, si euh, la double évaluation des directeurs départementaux est, est essentielle, elle, elle n'a de vraiment de sens que si euh, on écrit clairement qu'elle est la, la suite de l'autorité qui a été exercée euh, par les procureurs de la République sur les missions de police judiciaire des directeurs départementaux de la, de la police nationale. Merci beaucoup, monsieur le directeur. et Merci à euh, vos deux accompagnants. Euh, et, et au plaisir euh, pour d'autres auditions. Au plaisir.